J'arrive pas à dormir. Mais je suis certain qu'il y a un monstre sous mon lit. Mais je suis chanceux parce que José est allé emprunter des livres à la bibliothèque aujourd'hui. Et lire, ça me calme. Regarde celui que j'ai choisi. Maman, il y a un enfant sous mon lit. <rire> pas un monstre, un enfant. C'est drôle. hein? <rire> hey! J'aimerais que je te raconte un peu? Hein? Cristal, c'est un monstre petite fille qui a peur parce qu'il y a un enfant sous son lit. Elle crie, « Maman! Il y a un enfant sous mon lit! » La maman monstre est habituée de venir rassurer sa fille parce que Cristal fait des cauchemars à toutes les nuits. Maman lui dit que les monstres, ça existe seulement dans son imagination. Mais rien ne peut convaincre Cristal parce qu'elle le voit, l'enfant. C'est un petit garçon et il lui fait toujours peur. Il lui joue plein de tours. Hum. Moi aussi, je le vois, mon monstre. Hum. Oh. Il a neuf bras, cinq yeux, trois pieds, par jambe et il est très poilu. Madame Bonheur dit qu'il existe juste dans mon imagination. Hum. Hein? Si c'est vrai, ça veut dire que je peux imaginer ce que je veux! Ah! Je sais! Le monstre va être mon ami et on va faire plein d'aventures la nuit dans mes rêves! <rire> T'entends ça, mon ami? <rire> oh, oh, mais Je suis trop fatiguée pour terminer de lire le livre. Mais Il faut que je garde de l'énergie pour mes aventures dans mes rêves! <rire> Ah ben, je le finirai demain à la bibliothèque du quartier. Bonne nuit, mon ami. Bonne nuit. Ah.